Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter un outil que nous allons beaucoup utiliser pour expliciter l'exécution de programmes concurrents. Je veux parler des chronogrammes. Alors, en guise d'introduction, je vais vous dire ce que j'ai toujours dit à mes étudiants sur à peu près tous les cours de programmation. Il est extrêmement important d'avoir une représentation graphique. Par exemple, pour les structures de données, quand on joue avec des listes, simplement doublement chaînées, doublement circulaire, circulaires, etc., etc. ou avec des arbres, en gros quand on manipule les pointeurs, on a envie de s'appuyer sur des représentations graphiques de ce type pour simplement comprendre ce qui se passe. Et moi je vais vous dire même si j'ai pas mal l'habitude de programmer parce que je prends depuis plusieurs décennies maintenant, eh bien quand j'ai une structure de données compliquée, je continue à faire mes dessins avec mes flèches au moment où je construis des fonctions compliquées, et eh bien je regarde avec mes dessins ce qui se passe sur mes flèches, typiquement avec un crayon papier et une gomme. Et vous avez donc ce type de représentation qui permettent de remonter les sources de données. Alors ça c'est pour la représentation de données dans des programmes séquentiels, donc faciles, et on a besoin aussi, dans des programmes concurrents, de représenter le parallélisme. Alors en fait, UML a ce qu'on appelle des diagrammes de séquence, et on va avec ces chronogrammes s'inspirer de cette idée, c'est grosso modo d'avoir des lignes de temps par acteur, donc ici des acteurs humain ici c'est le système ça peut être des sous-systèmes éventuellement qui vont interagir entre eux. Là j'ai vraiment pris un, un diagramme de séquence simple et on va modéliser les interactions. Et donc l'objectif de cette séquence c'est de vous présenter la façon dont on va représenter les chronogrammes dans ce cours. L'objectif c'est d'observer la sémantique comportementale d'un programme. En fait euh, quand on travaille avec de la programmation et encore plus avec de la programmation concurrente on doit s'intéresser à la sémantique du comportement des programmes et donc vous allez voir on va disposer d'un certain nombre d'entités de mécanismes et il faut en comprendre le comportement. Alors en général quand on fait les choses très très bien on utilise des notations mathématiques pour formaliser la représentation du comportement mais disons que dans un cours de programmation euh, au niveau euh, licence c'est un petit peu aride de présenter de telles notations mathématiques donc l'idée c'est de le voir à travers ces chronogrammes qui vont illustrer des exemples types d'exécution pour des exemples qui seront présentés tout au long de ce cours donc cette notation va être intensivement utilisée. Regardons les éléments qu'on doit représenter. La première chose ce sont les fils ou les flux d'exécution. Alors en fait on va les représenter sous forme euh, d'une flèche qui indique le déroulement du temps et on va distinguer deux choses dans un premier temps. D'abord la partie ici en vert où nous avons euh, l'exécution sur ce fil d'exécution. On risque d'en avoir plusieurs. Un programme séquentiel vous n'en avez qu'un donc en gros on n'a pas besoin de le représenter. C'est lui qui est tout le temps euh, vert mais ici on peut dire que bah, voilà ce fil est inactif parce qu'il y en a un autre ailleurs qui est actif tandis que ici c'est lui qui est actif. Et puis, vous verrez plus loin dans le cours, on va avoir envie de représenter des choses qui sont pas de vrais fils d'exécution, mais pour lequel on a envie d'avoir une représentation. Donc, on peut avoir envie d'avoir une ligne fictive sur laquelle on va attacher bah, typiquement des informations liées à cet objet qui peut avoir un rôle sur la progression de mon programme concurrent. Ensuite, on va voir quelques opérations sur les fils et flux d'exécution. J'utilise fil d'exécution ou flux d'exécution. C'est la même chose pour moi. D'abord, on va être amené à les créer, les détruire. Donc tout simplement, quand on les crée, on va voir un créateur qui est plus haut. Et puis ici, on crée, je l'ai appelé T1 ici. Alors T, vous allez voir que les fils d'exécution, on les reprend avec ce qu'on appelle des threads en Java. Donc ici, j'ai créé le fil d'exécution et puis quand il se termine, on aura tendance à être une croix. On peut avoir plusieurs manières de terminer un fil d'exécution. Euh, la manière la plus courante étant qu'on est arrivé à la fin de la suite d'instructions qu'il contient. Et donc par conséquent, il n'y a plus rien à faire. Et puis on va devoir augmenter les synchronisations entre ces différents fils ou flux d'exécution. C'est-à-dire que euh, on va avoir envie d'indiquer quand il y a un passage de témoin d'un fil d'exécution à l'autre. Alors là ben pour ça il en faut plusieurs donc ici vous voyez par exemple j'ai un que j'ai appelé main vous découvrez qu'il y a un fil d'exécution principal c'est celui qui est lancé quand vous lancez votre commande là il va créer un fil d'exécution secondaire en parallèle et puis donc on va représenter que là il est lancé effectivement vous verrez plus tard qu'on a une fameuse méthode start Ensuite euh, eh bien il reprend son exécution, il l'a perdu un tout petit moment rapidement et puis ensuite il va exécuter un appel de méthode. Donc la méthode elle est exécutée, le corps de la méthode il est associé à l'autre fil d'exécution donc ça c'est l'appel et ça c'est le retour et donc pendant l'appel vous avez passé la main à l'appeler et la plan est donc suspendu. et puis la plan peut reprendre ensuite la main à l'occasion d'un deuxième appel on peut avoir dans cet appel une suspension par exemple parce que le programme ne peut plus continuer de s'exécuter on verra les conditions dans lesquelles on peut avoir de telles situations et puis éventuellement un moment et on le reprendra comme ça où tous les fils d'exécution de mon programme sont inactifs et puis on peut ici avoir, et eh bien, la reprise euh, du fil d'exécution, et puis la fin de l'exécution. Évidemment, l'exemple ici est totalement fictif, il ne veut rien dire, mais c'est juste pour vous introduire la façon dont on va le représenter dans les chronogrammes. Et puis, on peut également représenter diverses choses intéressantes. Typiquement, euh, quand mes programmes exécuteront des affichages, vous aurez euh, cette petite icône qui veut dire que là, il y a l'affichage, puis. Vous aurez la de l'affichage qui correspond. Et puis vous pouvez avoir des icônes comme celle-ci. Euh, et à la place du xxx, vous aurez la valeur euh, que l'on veut représenter. Typiquement, euh, ça va être utilisé beaucoup pour ces flux-là pour lesquels parfois ben, on a des, des, des, des, des valeurs de compteur ou de booléen ou des choses comme ça qui euh, s'affichent. En particulier on verra ça avec les sémaphores et puis les barres de synchronisation vers la fin de cet enseignement. Et ben voilà, ben vous avez a priori comment faire un chronogramme. Alors, euh, Je vous ai donné ma manière de le représenter dans le cadre de ce cours mais en gros euh, vous avez vu qu'on euh, va retrouver tout le temps ce type de choses quel que soit le type de chronogramme que vous avez il y a souvent un fort lien de parenté entre les différents euh, chronogrammes, même s'ils ne sont pas notés de la même manière. Et l'objectif, je vous le rappelle, c'est de mieux comprendre ce qu'il se passe pendant l'exécution de mon programme. Alors point important, on va avoir un parti pris dans les chronogrammes qu'on va représenter, parce que vous allez très vite découvrir que l'exécution d'un programme concurrent, c'est quelque chose qui est très difficile à caractériser, puisque deux exécutions qui se succèdent vont être différentes. Euh, on va prendre un parti pris, euh, pour simplifier un petit peu les choses, euh, qui est que on ne dispose que d'un seul cœur. C'est plus vrai maintenant sur les machines sur lesquelles vous allez exécuter vos programmes. On va faire comme si on avait une machine monoprocesseur. La réalité est bien plus compliquée que ça, mais c'est suffisant pour comprendre comment les choses se passent au niveau de l'exécution du programme. Donc on ne va pas aller beaucoup plus loin. Et euh, je vais m'arrêter là. Vous aurez l'occasion de voir moult chronogrammes à titre d'exemple pendant les vidéos qui constituent euh, ce cours. Et bien sûr, une chose qui est à peu près sûre, c'est que vous en aurez à peu près à tous les examens. Pour nous, une manière très importante de nous assurer que vous comprenez ce qui se passe dans un programme concurrent et pas que ben, vous avez eu de la chance. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.